Il ne m'arrive que des choses, franchement, je j'y crois pas moi-même. Somme d'argent inattendue. Par exemple, dans le relationnel aussi, au travail et avec mon entourage, ça a changé. Bah déjà, je suis étonnée d'arriver à faire cette vidéo. D'ailleurs, j'enlève le masque parce que je suis à l'école, dans la classe où je travaille. C'est un peu fouillis, vous voyez. Donc, je dois nettoyer pendant que les petits sont au dortoir. Eric Coyer, je te remercie pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Moi qui ai toujours eu l'esprit vachement encombré. Là, maintenant, c'est clair, quoi. Je, je capte vraiment tout.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 J'étais dans le mental, je, je ne vivais que là-haut, que dans le mental, j'avais totalement quitté mon corps, donc je tournais en boucle, je m'épuisais, et donc ça ne me menait nulle part, sauf encore plus d'épuisement. Donc c'est juste énorme, et je vis maintenant. Le mental est toujours de temps en temps ici, mais il n'a plus aucune emprise sur moi. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire il y a deux ans, donc c'est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 Il y a un an, même il y a quelques mois, j'aurais dit bah non en fait, je vais passer toute ma vie cloîtrée chez moi à broyer du noir et, et être malheureuse. Même si ça paraît euh, infaisable, bah c'est faisable en fait. Et une fois qu'on y est, ça roule, voilà, tout simplement. Et effectivement, bah c'est en fait c'est efficace. Quoi. Bah, depuis trois mois, j'ai vu que des choses en tous les cas pour moi positives. Et merci pour ce que tu fais. Je suis encore impressionnée et euh, je, je me repasse les images euh, euh, de ces trois ou quatre derniers jours et je me dis mais c'est euh, incroyable. Les amis, je vais faire court parce que là on n'est pas sur de la grande production. Tu veux dire quelque chose toi Bonjour. <rire> c'est que la peur, elle bousille, elle diminue le système immunitaire. Regardez déjà dans... Il n'y a pas que moi, je veux dire, mais dans tout ce que je publie, je crois qu'il y a plus de 400 vidéos et podcasts où je parle de régulation émotionnelle en, en large, en travers. Je parle du Fly, on a découvert le Fly en 2018 qui est juste incroyable, aux effets rapides. Je vais rajouter le lien là, sous la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas encore euh, les téléchargé. Il y en a eu, euh, ouais. on a dépassé les 1000 il y a déjà quelques jours, donc je sais pas combien. Maintenant, il y a de téléchargement, je pas regardé. Ciao. Non, mais ça va, ciao. Non, mais franchement, tu déconnes. Voilà. Ok, bon, là. Voilà. Ciao.